Elle est à où, la rue hein voilà, Elle est à où, la rue, non C'est déclaré ah, la ah. ouais, Je vois qu'il y a des enseignants venu, du mais... lycée. Ouais. Surtout pour la sécurité au niveau des enfants. Là, ce sera plus simple pour eux. Pour les lâcher. et que toi, dans le local de l'eau locale, pas hein. pour deux ans de pandémie, 50, je l'ai dit, 50 protocoles différents, euh, aucune concertation avec les organisations représentatives syndicales de la part de ce ministre. Et, et ce mépris, c'est, voilà, il y en a vraiment ras-le-bol. Et c'est ce qu'on va à répéter, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. cest hein. à que ce pas possible de continuer cette politique éducative. Les moyens ne sont pas au rendez-vous. Et pourtant, des moyens il y en a, puisque ça fait plusieurs années que ce ministre rend de l'argent, il faut savoir, à Bercy. 600 millions l'an dernier, 600 millions d'euros ont été rendus à Bercy. Alors avec ces 600 millions, nous, on a plein d'idées, hein, qui pourraient permettre justement d'améliorer le quotidien, à savoir déjà les équipements. Vous savez qu'on n'est toujours pas équipé en masse, et ça fait deux ans que ça dure. On n'est pas équipé en détecteur de CO2, à part quelques communes qui font ça sur leur sur leur denier, hein, pour ne pas les citer. joigny sur par exemple, qui ont décidé de fournir les, les capteurs de CO2 pour chaque classe. Et on en est loin, et ça fait deux ans que ça dure. Cette année, il a encore vendu 75 millions d'euros. Alors, on parle du matériel, bien entendu, mais il faut aussi parler du personnel. Parce que on a remarqué que pendant cette crise aussi, le manque criant de remplaçants à tous les niveaux faisait défaut. Eh bien, ce n'est pas en supprimant, comme il l'a fait pendant cinq ans, 7500 postes, hein, je rappelle, 7500 postes dans le second degré ont été supprimés, alors que la pandémie. Euh, courait et avec des carences très importantes en éducation, notamment pour les publics les plus fragiles. Donc on voit bien que c'est tout le système éducatif... Avec un bancaire qui nous dit qu'effectivement, on ne fait pas grève contre un virus. Et je crois que même, euh, même à Matignon, il s'en s'est rendu compte, puisque ce n'est pas lui qui a fait les dernières annonces, c'est le Premier ministre. D'ailleurs, les organisations syndicales représentatives ont décidé, euh, ont demandé un rendez-vous pour la suite, et ils ont demandé un rendez-vous au Premier ministre, disant que M. Blanquer n'était plus en capacité, en tout cas, de gérer cette situation de crise, et notamment euh, la mise en place d'un nouveau protocole sanitaire. On pourrait aussi vous donner euh, euh, des chiffres en plus précis de la mobilisation, notamment dans le primaire et dans les collèges, avec des niveaux de grève, je vous ai dit, très importants, avec des écoles complètement fermées. Complètement fermé, 100% de grévisse. À Paris-Bonem, Calmette, complètement fermé. À Sens, Pierre-Laos, Sens, Jules Ferry, 14, 13 gris sur 14, donc pratiquement du 100%. Je ne vous donnerai pas à la collègue qui, qui est pas en bonne. Je <rire> Il va peut-être y, a, y a peut avoir des raisons personnelles. On a aussi le soutien, j'ai vu des gens qui, qui eux se perdent, qui ont ce hein, réseau. Mais je pense que ce qui fait aussi de cette mobilisation, et de euh, cette grève historique, c'est que, aussi bien au niveau syndical, il y a une unanimité, mais la population aussi nous soutient. Et les parents d'élèves, malgré euh, bien, les difficultés qu'ils vont rencontrer aujourd'hui pour garder leurs enfants, nous soutiennent. Beaucoup n'ont pas mis ceux qui pouvaient garder leurs enfants, euh, l'ont gardé. Et ceux qui ont été obligés de le mettre euh, notamment avec ce fameux SMA de Sarkozy là. regardez euh, l'accueil minimum, eh bien, nous soutiennent. Donc c'est vraiment euh, une unanimité à tous les niveaux, des personnels, mais aussi des parents d'élèves. C'est à souligner, quand même, sur cette journée. Et, en à Sons, donc j'en étais à Saint-François, effectivement Louis Michel à Saint-Martin-du-Therphe, euh, aussi largement en grève, complètement fermé, confirmé. fermée, école de Jouy euh, à 75% de Grévis, euh, a Auxerre, toujours à Auxerre, ça fait très fort. c'est Auxerre-Branjean, euh, complètement fermé aussi. Gracie, l'école élémentaire, est fermée. villiers saint Denis fermé. saint maurice le fermé. A Joigny, albert Fernier, 10 grévistes sur 11. Renoir, Auxerre, complètement fermé. Rive-Rat, toujours à Auxerre, fermé complètement. 11 sur 11, grévistes. Hein. Donc de mettre des grosses écoles, des grosses écoles... Euh, on suit le mouvement, Avalor-Jean-de-Campagne, 4 grignes sur 6, l'école primaire de la sainte saint cyr 100% de clavistes, Villeneuve-la-Guillard, 100% de clavistes, à de la guillard 7 sur 11, à Chambre, l'école est fermée, de les deux écoles maternelles et maternelles fermée. fermées, saint clément lan fermé également, 206 structures fermées, 116 arènes fermées, 10 fermées. 10 fermées. Uh, Blevin, c est, c est -c est à Villeblevin, ça également, 4 grévistes sur 6. À Sens, euh, plus de 60%. Paul Derrière, plus de 60% de grévistes. Et Joanny 4 sur 5 euh, grévistes. Chevannes, également, plus de 50% de grévistes. Sens aussi, plus de 50% de grévistes. Virginie également. Mise, uh, nizène plus de 60% de grévistes. Sens. Je trouve plus de 60% de la liste, 100, plus de 50% de rue, liste, plus de 50% de la Toujours dans les écoles fermées, l'école écoles tournées à ECR, Charnier, à Caille-sur-Anne, les trois volets, 5 sur 5, 100% de la liste. À l'Indry, 5 sur 5, 100% aussi, l'école fermée. En tout cas, nous avons je Bonjour à tous, on est très nombreux aujourd'hui, très nombreux à faire grève, des antennes ici, des dizaines de milliers dans toute la France, pour dire ça suffit, trop c'est trop, cette gestion sanitaire c'est la goutte d'eau, aucun moyen, aucune protection. Et au lieu de ça, des protocoles, 50 protocoles, des protocoles qui varient au gré des humeurs du gouvernement, il y en a assez, on n'en peut plus, on n'en veut plus. Ce sont ces protocoles, ce ne sont que le symptôme du mépris du ministre. Nous voulons des moyens, nous voulons des postes. Le ministre doit répondre aux revendications, tout de suite cela fait des mois et des années qu'il refuse d'entendre ce que nous demandons, d'entendre les organisations syndicales, d'entendre le personnel qui réclame plus de moyens pour les services publics et pour les services publics d'éducation. Les annonces du premier ministre Castex ne satisfont personne. Le ministre Blanquer, qui ne débourse pas un centime pour l'éducation, c'est insupportable. Et quand il vient nous dire avec son protocole, que c'est à nous de gérer, que c'est nous qui sommes responsables, à nous de faire les contrôleurs de tests, le traçage, l'ARS, et maintenant même de délivrer des ordonnances. Non, le seul responsable, c'est le gouvernement. Cela fait deux ans qu'on demande une vraie protection, avec notamment des masques FFP2 pour ceux qui le souhaitent, et des postes et des recrutements sur la liste complémentaire au concours. À savoir que dans notre académie, il y a 20 collègues qui ont passé le concours qui sont en attente d'être recrutés, qui ont fait toute la formation et qui ne sont pas recrutés. Ces 20 collègues, y permettraient par exemple de remplacer tous les collègues qui sont absents et qui ne sont pas remplacés et qui sont la cause des fermetures de classe. On veut des postes, on veut le recrutement sur les listes complémentaires au concours et on veut qu'ils soient recrutés immédiatement. On veut aussi l'augmentation des salaires. Parce qu'on nous parle de reconnaissance, le directeur académique nous a dit qu'il était très reconnaissant de ce que faisaient les personnels. Eh bien cette reconnaissance, on veut l'avoir sur la fiche de paye. On veut l'arrêt de toutes les contre-réformes que le gouvernement et que le ministère fait passer en profitant de la crise actuelle, notamment la loi RIAC, la réforme du lycée euh, général et professionnel, toutes les contre-réformes qui sont en train de massacrer l'école. Tout ça, ça suffit. Il faut que Blanquer nous réponde. On veut une réponse du ministre. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment faire pour se faire entendre et pour obtenir cette réponse. Là, ce soir, peut-être qu'il y aura une prise de parole, les organisations syndicales au niveau national ont demandé à être reçues par le Premier ministre Castex sur les revendications. On ne s'attend pas à un miracle, on ne s'attend pas à des réponses tout de suite où ils vont nous dire « ça y est, on, vous, on débloque les postes, on débloque les moyens ». Ils vont peut-être dire deux, trois trucs, mais ça va être encore le mépris général. Donc il faut qu'on envisage ensemble comment on continue, comment on pousse, comment on établit le rapport de force pour se faire entendre. Donc, on rentre, oui, j'entends qu'ils disent « qu on rentre ». Oui, ça a été envisagé. Après, est-ce que ça nous permettra d'avoir une réponse On sera reçu tout à l'heure en audience. Moi, je suis, je suis d'accord pour qu'on en discute. En tout cas, pour qu'on discute ensemble, dès maintenant, puisqu'il est prévu une assemblée générale. Donc, qu'on prenne la parole et qu'on discute ensemble de comment on envisage la mobilisation, comment on envisage la suite. Il y a un appel qui a été lancé pour le 27 janvier, un appel interprofessionnel, national, sur la question des salaires et des conditions de travail sur la question de l'emploi. On s'y inscrit totalement, il y a un appel intersyndical, FO, FSU, CGT et Sud Solidaire pour participer à cette, cette mobilisation du 27 janvier. C'est une perspective, mais il peut y en avoir d'autres aussi. Il faut qu'on discute, il y a certains établissements qui sont déjà actuellement en grève reconductible. C'est le cas à Villeneuve-sur-Yonne par exemple, mais partout en France, il y a des collègues il y a des collègues qui sont déjà en grève reconductible, certains qui comptent s'y mettre. C'est une question qu'il faut qu'on se pose collectivement. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on attend Est-ce qu'on pousse Est-ce qu'on établit le rapport de force pour obtenir une réponse du ministre Blanquer et du gouvernement, pour avoir les moyens pour que l'école puisse fonctionner et pour qu'on puisse continuer à exercer notre métier dans des conditions acceptables Et pour cela, il n'y a rien d'autre à envisager que de pousser un maximum pour toutes les revendications. Les syndicats, les personnels, les parents doivent être entendus. Les protocoles qui sont inapplicables, leur perpétuation et la fatigue des collègues dans tous les secteurs de l'éducation. Nous revendiquons des détecteurs de CO2, des purificateurs d'air, des masques effets PE2 et tout simplement beaucoup plus de moyens humains. Nos revendications, elles sont là depuis des, des, des, des années. Euh, elles sont simplement mises en avant, on met en avant le manque de criant de moyens dans l'éducation nationale à cause de cette crise sanitaire. Elle met aussi en avant les contre-réformes sociales et l'avancée du néolibéralisme dans un secteur public qui peu à peu s'ouvre à des logiques de marché et contre lesquels nous condamnons fermement leur application peu à peu. Euh, nous demandons bien évidemment le recrutement massif et titularisé de, de postes d'assistants d'éducation, d'infirmiers, d'ESH de, de également. Euh, aussi, nous voulons euh, souligner euh, le manque de cohérence que euh, ce gouvernement et non pas simplement que de blanquer. Nous savons très bien que si le Premier Ministre ou, les, ou le Ministère nous, nous, euh, nous accueille ou nous reçoit, de toute évidence, on sait que ce gouvernement est un gouvernement qui a fait le choix de la répression euh, et de la peur pour museler les, les contestations sociales. Euh, pas, il y a quelques jours, là, euh, Macron vient d'annoncer plus de 15 milliards d'euros sur cinq ans, pour doubler les effectifs de police sur la voie publique. On sait très bien que ce gouvernement se prépare à réprimer les prochaines luttes sociales et c'est aussi pour ça que nous devons euh, contester et instaurer un rapport de force conséquent. C'est pourquoi nous proposons de la mise en place à l'ordre du jour d'une grève reconductible. J'insiste, une grève reconductible, reconductible qui doit être posée et débattue maintenant par l'ensemble des collègues qui sont grévistes. Enfin, euh, le 19 janvier aura lieu à l'appel de la coordination des assistants d'éducation une mobilisation à laquelle nous devons les soutenir, puisqu'un projet de loi à l'Assemblée nationale va être discuté pour leur titularisation. Nous devons être là pour les soutenir et faire bloc ensemble, pour une logique, non pas simplement de casse contre le corps enseignant, mais dans l'ensemble du secteur éducatif. Et enfin, comme l'ont dit euh, mes, euh, mes camarades euh, de FO, une grève euh, dans le secteur public est prévue pour le 27 janvier. Nous savons très bien que des journées ponctuelles ne nous donneront pas la force de gagner. Nous devons donc appeler à cette journée pour la au baccalauréat général et professionnel, parcours sup, inclusion systématique, évaluation d'écoles et d'établissements, mesure de néo-management du Grenelle de l'éducation et le maintien du caractère national de l'école de la République. Et donc ça conclut ainsi, tous les salariés du public et du privé sont appelés à la grève et à se rassembler le 27 janvier 2022 à l'appel de FO, CGT, FSU Sud et des organisations de jeunesse, leurs revendications sont les nôtres. Non à la déréglementation et à la territorialisation de l'école publique, pour la défense des services publics, augmentation des moyens, augmentation générale des salaires. Toutes et tous en grève, jeudi 25 janvier. y a des moyens, euh, on va dire matériels pour l'instant. C'est que les épreuves, puisque les épreuves vont avoir lieu pour le bac dans très peu de temps pour les spécialités de terminale, c'est que le ministre se raconte enfin de l'imposabilité, au-delà de la stupidité totale de cette réforme qui est totalement tout et qui sert uniquement à justifier les moyens. C'est qu'il y ait en urgence un report des épreuves écrites à la fin de l'année. Nous ça nous va très bien parce que de toute façon le souhait de toutes les organisations syndicales, enfin en tout cas de la plupart des organisations syndicales, c'est que les épreuves soient de nouveau des épreuves de fin d'année et des épreuves nationales, mais là de toute façon dans les faits ça devient une urgence. Sur le reste, pour retomber sur le 27, parce que c'est également important effectivement d'évoquer le 27, la situation de l'éducation nationale au-delà de la crise actuelle et de ce que nous vivons ne pourra s'améliorer que par des recrutements et des améliorations des statuts. On en est tous convaincus, mais il est important que l'on se fasse entendre aujourd'hui et dans les jours à venir pour réussir à obtenir ces améliorations nécessaires pour nous et surtout pour les élèves.